C'est parti! Bon ben c'est parti pour un autre run. Là, ah, ouais. j'ai une bonne couronne, fait euh, il devrait bien aller. Quoi? Non, non, je m'en vais pas. Mmh. Je crois que tu vas faire le Pas moi, hein, papa! check, Moi, je suis juste là, puis papa, il est là. Si je zoome de même, je suis direct là. Un aileron, ça va lui faire du bien, pour quand je plante de même. Mon premier saut rattrapé. Je hein? <rire> suis quand même pas trop pire. Je suis quête du nez et je me suis rattrapé. Ah! Qu'est-ce qu'il y avait? Quoi qu il quoi qu'il a lâché? Quelque chose que a lâché, papa il a dit là. Je sais pas c'est quoi, là. Encore l'autre. C'est quoi? Quoi? Ça, c'est papa, L air. L air. Moi, je suis là. Tu mavais tu dire que mon support de moteur, il fait rien que nous sait, ça? Tu pourrais amaudir, là. Mmh. Mon Dieu, fais moi pas de problème. Mais je suis pas si proche! Je l'ai mis en cam loin. Ah, tu as le film à l'intérieur. Pourquoi le pinon y a encore bougé C'est le pinon, on dirait. Qui a bougé Bon Dieu, c'est deux celui. Papa, il a fait un petit jump. Bouffé, t'as bouffé ton son bah, La couronne encore, parce que le pignon est nouveau. C'est un au tour. Ok, Ok. Ben, est-ce qu'il va y avoir une partie 3? Ben, on va finaliser,